Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment une tribu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue résistante à une des maladies neurodégénératives les plus mortelles qui existent, en mangeant des cerveaux de personnes mortes. Voici l'incroyable histoire du coulou. En 1930, trois frères australiens s'aventurent dans les territoires centraux encore inexplorés de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Michael, Patrick et Danny étaient des chercheurs d'or et ils refusaient de croire, comme tout le monde, que le centre de l'île était encore inhabité. Avec l'accord de l'Australie, ils organisent alors plusieurs expéditions. Ils découvrent de nombreuses tribus, certaines cannibales, d'autres pacifistes, avec des coutumes et des cultures très diversifiées. Parmi eux, on trouve les forts. Ils vivent dans le district d'Okapa, une région montagneuse du sud-est de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Leur mode de vie est très simple. Ils pas vraiment de chef et leur activité principale se résume à l'agriculture et à faire la guerre à d'autres papous. Dans les années 50, se développe dans cette tribu une épidémie très étrange et inquiétante. Les femmes et les enfants de moins de 8 ans, plus particulièrement, étaient possédés par des esprits qui les faisaient trembler de la tête aux pieds. Ils avaient des difficultés à marcher et ils éclataient de rire de manière non contrôlée. Et tout ça à cause de mauvais esprits. Du moins, c'est ce que disaient les chamans de la tribu. En effet, les forts pensaient que tout ça, c'était à cause de la sorcellerie et que cette magie noire pouvait être contagieuse. La tribu avait donc très peur des contaminés et ils étaient souvent écartés du village les tremblements pouvaient durer jusqu'à deux ans et ensuite ils mourraient de cause. C'est pour ça que les habitants de l'île ont appelé cette malédiction le Kuru, qui veut dire dans leur langue tremblement. Les premiers signalements faits par les explorateurs et anthropologues occidentaux datent de 1930, mais ce n'est qu'en 1950 et 1960 qu'une épidémie est clairement identifiée et reconnue par les autorités australiennes. En 1951, 200 forts mouraient par an pour un total de 12 000 habitants, ce qui fait approximativement 17% de la population. Le nombre de femmes diminuait d'année en année drastiquement et les forts avaient peur que l'espèce disparaisse pour de bon. Ils c'était tellement désespéré que plusieurs chasses aux sorciers avaient été organisées sans aucun effet sur l'épidémie. Les médecins de l'époque ne comprenaient pas la cause de cette maladie et n'avaient aucune piste thérapeutique pour diminuer sa propagation. Clairement, on n'avait aucune idée de ce qui arrivait à ces pauvres papous. Cette énigme médicale a attiré les plus grands scientifiques du monde entier. Ils étaient nombreux à vouloir l'étudier et tenter d'élucider enfin le mystère derrière le courant. Pendant les premières années d'investigation, les scientifiques ont peu à peu exclu les contaminants les plus classiques qui auraient pu provoquer la maladie. C'était pas des plantes, ni des substances, ni des viandes consommées régulièrement par les forts. La première piste vraiment sérieuse a été génétique. L'anthropologue australienne Shirley Lindenbaum est allée en 1961 effectuer village par village des arbres généalogiques très complets. Mais cette piste ne mèna nulle part. Elle avait observé que le courroux affectait les femmes et les enfants d'un même groupe social et non pas dans des mêmes groupes génétiques. Elle avait aussi observé que la maladie se propageait du nord. Vers le sud, donc ça pouvait pas être lié au gène ou à une hérédité quelconque. Le mystère persista encore quelques années. Un jour, pendant que Charlie et ses collègues auscultaient des contaminés, ils ont eu l'occasion d'assister à l'enterrement d'un fort mort à la chasse. Ils ont alors été très surpris et surtout très choqués par les rives funéraires de la tribu. Chez les forts, lors des funérailles, le corps de la personne morte était placé sur une plateforme et disposé devant tout le village pour être mangé par ses proches. C'était un acte de respect et d'amour, mais aussi de chagrin. Ils découpaient certaines parties du corps, puis les faisaient cuire en les mélangeant à des fougères. Ils mangeaient pratiquement tout sauf la vésicule biliaire, c'est-à-dire le cœur, les intestins, la langue, le cerveau. C'était majoritairement les femmes qui mangeaient les organes du corps. Les hommes se contentaient de manger la chair. Selon leurs croyances, seul le corps d'une femme adulte peut apprivoiser les mauvais esprits qui peuvent accompagner les cadavres. Mais les femmes donnaient de temps en temps des petits morceaux de viande aux enfants. Charlie et ses collègues pensent de plus en plus que la propagation de la maladie pourrait être très liée au rite funéraire des forts. Cette hypothèse fut confirmée. Lorsque le médecin pédiatre américain Daniel Gadjusek a injecté des extraits de cerveau d'une fillette forte de 11 ans morte du Kourou à des chimpanzés, qui ont développé quelques mois plus tard les symptômes du Kourou. Les autorités australiennes ont immédiatement interdit ce rituel et empêché quelconque de réaliser des rites anthropophagiques. À la fin des années 60, le nombre de décès avait complètement chuté, et l'effort retrouvait peu à peu espoir. Cependant, auprès de la communauté scientifique, cette histoire n'était pas encore finie. Loin de là. On avait réussi à identifier le processus de contamination, mais on n'avait pas déterminer ce qui provoquait concrètement le gourou. Et on ne savait pas non plus comment le soigner. Avec l'expérience des chimpanzés, on avait observé qu'un agent infectieux de nature inconnue provenant d'un tissu humain avait réussi à infecter l'organisme d'une autre espèce. Mais c'est tout. On a pensé au début que c'était un virus, puis une bactérie ou un champignon, voire même un parasite. Mais en fait, c'était pas ça du tout. En fait, c'était un agent infectieux entièrement nouveau, qui n'avait pas de matériel génétique, qui pouvait survivre à des hautes températures et qui n'était pas vivant. Peut-être que la piste de la sorcellerie était pas si folle que ça. Ce n'est que dans les années 80 que l'enquête fait un pas de géant. En 1981, le neurologue américain Stanley Prussner découvre l'agent pathogène responsable d'une maladie neurodégénérative incurable, la maladie de Creutzfeldt-Jacob, très ressemblante à la maladie de la vache folle. Il se trouve que l'agent pathogène n'est ni un virus, ni une bactérie, ni un parasite, les trois types qu'on connaissait à l'époque. En réalité, c'était une petite protéine qui était mal repliée qui posait problème. En fait, elle était légèrement tordue, ce qui perturbait le bon fonctionnement des autres protéines à proximité, qui devenaient tordues à leur tour. Et malheureusement, Heureusement, ces protéines, appelées les prions, sont situées à la surface de neurones hyper importants pour le cerveau. Du coup, les personnes atteintes de la maladie de Cotfeld-Jacob avaient des difficultés à marcher, des mouvements anormaux involontaires et des déficits cognitifs, entre autres. Ça te rappelle pas quelque chose Le kuru On a rapidement fait le lien et confirmé au microscope que le courroux était bien dû à une protéine prion mal repliée. Et elle est en quelque sorte de la même famille que Cotfeld-Jacob. On pense que l'épidémie a probablement commencé lorsqu'une personne de la tribu des est morte de la maladie de Cotfeld-Jacob et que son cerveau a été mangé par les femmes du village. Une autre L'hypothèse propose que la personne qui s'est fait manger était un européen qui s'était perdu en territoire fort et qui aurait contracté la maladie de kreutzfeld jacob Bien que les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont arrêté depuis les années 50 leurs pratiques funéraire plus que mortelle et que le nombre de décès a drastiquement juté, il y a eu encore quelques cas du courroux dans le pays. Les scientifiques l'expliquent par sa période d'incubation qui est très longue, pouvant aller de 10 à 50 ans, ça veut dire qu'une personne qui a été en contact avec des tissus contaminés peut déclencher la maladie 50 ans après. Le dernier cas connu date de 2009 et l'épidémie a officiellement été déclaré arrêté en 2012. En 2014, une étude est publiée et redonne espoir non seulement aux papou, mais aussi au monde entier. Des scientifiques ont observé que des forts semblaient complètement immunisés contre le kuru. Ils ont proposé l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une résistance génétique qui se transmet de génération en génération. Tu te souviens que je te disais que les protéines prions obligeaient les protéines voisines à se tordre aussi, ce qui provoquait euh, tous ces dégâts Eh bien, les scientifiques pensent avoir découvert une mutation génétique qui empêche la protéine prion de perturber ses voisines. Ce serait en partie grâce à elle qu'une partie du peuple des forts ait survécu pendant l'épidémie, tuant petit à petit les contaminés n'ayant pas muté. Cette mutation, issue d'une sélection naturelle, a aussi été retrouvée récemment dans les gènes de japonais et d'européens. Ça laisse penser aux chercheurs que des conditions similaires au Kourou auraient probablement eu lieu au Japon et en Europe, à savoir l'anthropophagie des humains qui mangent d'autres humains. Les chercheurs espèrent qu'avec toutes ces découvertes, on puisse un jour comprendre un peu mieux les maladies à prions, ou celles qui lui ressemblent. Comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est la première cause de démence au monde d'après l'OMS et toucherait près de 3,2 millions de personnes. D'ici 2050, on pourrait atteindre carrément les 9 millions. Alors peut-être qu'un jour, on découvrira un remède miracle qui nous guérira de ces maladies neurodégénératives incurables. Faudra pas oublier ce jour-là que la découverte de ce remède aurait sans doute jamais eu lieu si une petite tribu de 12 000 habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'avait pas mangé le cerveau de personnes mortes. C'est tout pour aujourd'hui, oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À la prochaine